Bonjour Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Oka Speedgoat 3. Alors, euh, je vous avais déjà fait une vidéo comparatif entre cette ce, chaussure-là et celle-ci, mais c'était juste un comparatif sur le papier. J'avais pas eu en, dans les pieds encore cette chaussure-là, je l'avais même jamais mise quand j'avais fait le comparatif. C'était vraiment un comparatif qui rend uniquement sur ce que j'avais lu euh, et pu entendre de cette chaussure. Maintenant, c'est un avis personnel que je vais vous apporter sur la chaussure Speedgoat 3. Euh, et euh, voilà, et vous dire euh, qu'est-ce qui change par rapport à cette, euh, son, son, sa, sa petite soeur euh, qui, euh, qui est la, la Speed Goat 2 alors du coup le premier point qui moi m'a vraiment euh, vraiment vraiment plu et euh, vraiment impressionné c'est le maintien qu'on a en plus au niveau du coup de pied c'est quelque chose qu'on ressent vraiment tout de suite quand on met la chaussure euh, et qu'on a déjà eu celle-ci au pied on est, on est vraiment beaucoup beaucoup plus maintenu euh, au niveau de l'avant-pied et également au niveau de l'arrière. Il euh, y a un renfort sur sur l'arrière du pied et c'est une chaussure qui euh, qui est haute hein, comme beaucoup de Hoka de et un de leurs grands défauts c'était le de, dans les dévers. En fait, quand on a le pied qui est comme ça ou comme ça, euh, bah, c'est que forcément comme le centre de gravité de, de notre pied est surélevé parce que ben bah, la semelle. Euh elle est vachement haute, euh, et ben, la, la cheville avait tendance à partir un petit peu. Et du coup, le fait que le pied soit maintenu au niveau de, de l'avant-pied et de l'arrière, ben, je trouve que ce, ce, ce phénomène-là de, de pied qui, euh, qui, euh, qui se tord est bien moins présent dans les dévers. Et ça, c'est euh, vraiment agréable parce que c'était pour moi le plus gros point faible de cette chaussure. Euh, talon euh, enfin, et même avant, hein, surélevé. les chaussures X-size, là. Euh, comme on dit ça. Alors. Ensuite euh, au niveau de l'usure Un des gros défauts de, des chaussures Oka euh, Surtout celle-ci, enfin surtout le modèle d'avant C'était de se déchirer à euh, ce niveau-là Et le mèche, un mèche qui était vraiment pas, pas solide du tout euh, Et euh, encore une fois, vous voyez euh, Le mèche là, il n'a pas bougé euh, Et donc euh, c'est un succès Ils ont vraiment bien bossé sur ce point-là Ils ont entendu les critiques qu'il y avait eu sur, euh, bah, sur ce point-là De mèche qui se déchirait Bon je pense qu'en même temps, à force d'en voir revenir en SAV ils ont dû comprendre que leur mèche c'était de la merde et euh, donc ils ont changé ça et ça c'est vraiment super bien. Parce que la chaussure va gagner énormément en durée de vie. Euh, et voilà. Donc euh, on est toujours sur une semelle euh, Vibram. Euh, donc adhérence, le top. Euh, les crampons, je trouve qu'ils ne s'usent pas trop vite. Euh, même sur ce, cet ancien modèle hein, que j'ai. Et que maintenant qui me sert en modèle route. Euh, franchement, je trouve que les, les, on, on est toujours sur, sur des crampons qui sont. Euh, qui, qui durent bien. Euh, voilà. Euh, au niveau défaut, quand même, moi je, ça c'est vraiment un truc que je dis à chaque fois. C'est euh, qu'on n'a pas de quoi ranger les lacets. Et ça, je trouve que c'est vraiment super pratique la languette est toute petite euh, j'aime bien quand ça remonte un petit peu et que c'est un petit peu plus moltonné parce que là si on a le malheur de serrer un petit peu trop ses chaussures bah, ça, fait, ça coupe un peu le, le, le pied et euh, donc là il faut être vigilant sur le serrage euh, et on a également une membrane à l'intérieur ici qui permet de, de ne pas faire rentrer des petits cailloux dans, dans le pied et ça c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé de sympa et qui n'existait pas sur ce modèle là voilà, donc euh, bah, c'est quelque chose, c'est un bilan qui est quand même plutôt positif hein, sur cette chaussure, de toute façon enfin, on en voit énormément sur les, sur les trailons, longs les Speedgoat 3. Euh, la speedgoat de façon générale plaît aux gens. Euh, voilà, bah écoutez, moi c'était mon retour sur cette chaussure. Si jamais j'ai oublié des choses et que qui vous intéresse. Ah oui, on me pose souvent la question de comment ça taille. Alors. Euh, moi j'ai le pied qui est plutôt long et fin, hein, je fais du, du 46, c'est toujours la même. La, peu importe le modèle de, de Oka que j'ai, que euh, c'est toujours la même pointure que j'utilise. Donc si vous avez déjà utilisé des chaussures de cette taille taille Oka, bah gardez la même pointure. Euh, sinon euh, le, le guide détail sur Iron, e je vous mets le lien vers, le, vers, le, vers la chaussure dans la description. Euh, le guide détail, euh, moi je m'y suis toujours fier pour acheter mes chaussures sur Iron e et ça marche à chaque fois. Enfin voilà, j'ai jamais été déçu au niveau de la taille. J'ai toujours, ça, ça va toujours plutôt bien coller donc fiez-vous à ce guide détail, il est fiable euh, selon moi euh, voilà, bah écoutez si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me les mettre, dans les, poser les questions dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu ou aidé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas également à vous abonner euh, mois de mai, je vous rappelle défi une vidéo par jour pendant 30 jours euh, voilà, donc mois de mai c'est demain ça arrive bientôt, donc voilà je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était François, bye bye